Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf. et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto montage warning Alors ce tutoriel ne s'adresse pas uniquement aux propriétaires d'une Africa Twin il comporte une petite spécificité qui est propre à cette moto mais vous pourrez également l'appliquer en omettant la partie spécifique de ce montage sur une autre moto qui ne dispose pas de warning telle que, euh, au hasard, une transalpe. Alors le premier inconvénient au sujet des bécanes de cet âge, quand on veut y monter des warnings, c'est la centrale clignotant. En effet, celle-ci est prévue pour gérer la puissance de deux clignotants, à la F et pas quatre. Pour pallier ce problème, deux solutions. Vous pouvez remplacer la centrale clignotant d'origine, qui se trouve sur l'araignée à droite derrière les phares, par une capable gérer plus de puissance prévue pour les voitures, et que vous trouverez chez le premier neuroto venu. La seconde solution consistera à remplacer les clignotants d'origine par des clignotants LED qui consomment beaucoup moins que des ampoules classiques et sont capables d'être supportés donc par la centrale clignotant d'origine. J'en ai choisi des particulièrement souples, payés quelques euros sur le site AliExpress. Je ne vais pas vous faire un tuto pour changer les clignotants, ce sont des simples fiches. Ça se débranche, ça se rebranche et c'est fini. Même si je dois reconnaître que déposer tout l'arrière de l'Africa juste pour changer le clignotant en gauche, c'est assez casse-couille. Second petit problème auquel nous sommes confrontés, le voyant de clignotant. En effet, il n'y a qu'un seul voyant pour deux clignotants, ce qui, premièrement, n'est pas terrible pour une moto de ce niveau. Et deuxièmement, particulièrement chaud en termes de montage électrique. Alors comment est-ce que c'est ton qu'on va t'en faire Je vais mouliner des bras dans le vide et vous présenter grâce à la magie de la post-production ces deux montages. L'un et l'autre étant tout aussi fiables et réalisables en fonction de vos envies et du matériel que vous avez à votre disposition. Le premier, et celui que nous allons réaliser, consistera en l'utilisation d'un interrupteur bipolaire pour actionner les deux clignotants en même temps. Le second montage se fait avec un interrupteur classique et nécessitera l'emploi de petites diodes sur le circuit électrique. Concernant la spécificité propre à l'Africa, c'est-à-dire son voyant de clignotant unique, il nous faudra une paire de diodes pour contourner la difficulté. L'interrupteur que je vais utiliser a été trouvé sur le site AliExpress. Il s'agit d'une petite boîte en aluminium, assez qualitative, je dois l'avouer, dotée de deux interrupteurs étanches en dans du caoutchouc. Le premier, à gauche, bipolaire. Et le second classique qui présente la particularité contrairement à la majorité des interrupteurs qui viennent se fixer avec une anse sur le guidon de venir pouvoir se fixer sur un rétroviseur grâce à sa petite patte de fixation qui de plus peut être retournée en enlevant les deux petites vis en dessous et en faisant pivoter la plaquette afin de pouvoir le placer indifféremment à gauche ou à droite de votre guidon. Celui-ci sera placé sur le rétroviseur gauche et sera situé juste au-dessus de mon pouce de manière à avoir les interrupteurs facilement accessibles. Quant aux diodes que je vais utiliser, il s'agit d'un modèle relativement basique. Je ne suis pas spécialiste en électronique, mais je peux vous dire qu'il y a marqué dessus H2, BY 550-400. Ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, ces diodes qui s'achètent par mitraillettes entière pour 1,50€ sur eBay m'ont servi pour le montage de warning sur ma Transalp et se sont révélés parfaitement efficaces pour ce travail-là. Au sujet des connexions de notre montage électrique, j'ai longtemps été un partisan des connecteurs rapides. Pour la simple et bonne raison que j'aimais me dire qu'il était aisé de pouvoir débrancher, remplacer, échanger le matériel que je branchais sur ma moto sans avoir à recouper ou ressouder des câbles. L'inconvénient des connecteurs rapides, et j'en ai testé beaucoup, c'est que sur de gros V-twin comme ceux-ci qui vibrent et sont parfois destinés à un usage tout-terrain, les vibrations et les chocs déconnectent un petit peu trop facilement les câblages que l'on a installés. C'est pourquoi je me suis mis plus sérieusement à la soudure. Alors vous verrez mon petit fer à souder en action au cours de cette vidéo. Mais celle-ci n'a en aucun cas la prétention à être un tuto de soudure. Pour découvrir ce genre de soudure ou vous y perfectionner, je suis sûr qu'il existe beaucoup d'autres tutos sur Youtube ou ailleurs. et Je vous conseille vivement de vous y intéresser avant toute manipulation potentiellement dangereuse. Étudions maintenant le schéma que je vais utiliser pour mon montage warning. Petite note, les couleurs des câblages sont utilisées sur la Transalp et l'Africa Twin. Donc ici nous avons le schéma du câblage d'origine. Avec en bas la centrale clignotant et juste au dessus le commodo guidon qui vous permet d'actionner les clignotants gauche et droite. Donc au niveau de la centrale nous avons un fil noir qui est l'entrée de courant vers la centrale. Un fil vert qui est une mise à la masse et que vous n'aurez pas si vous êtes en Transalpes et sur certaines autres motos. Ainsi que le fil gris qui vient alimenter les clignotants via le commodo. Certains penseront qu'il manque quelques câbles à gauche à droite mais vous ne retrouverez ici que les fils qui sont réellement utiles à notre tuto. Si vous avez choisi de remplacer la centrale clignotant, vous pourrez en avoir une qui a trois ou quatre fiches. La quatrième fiche, la R, sert à alimenter un répétiteur et elle ne sera pas utilisée dans ce montage. À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, je vous conseille de l'isoler avec de la gaine thermo-rétractable ou du scotch d'électricien. Quant aux trois autres fiches qui sont celles qui nous intéressent, elles peuvent être identifiées de deux manières. Soit par les symboles plus, moins et C, soit par la nomenclature 49, 31 et 49A. Parfois même un mélange des deux sur la plus ou 49 viendra se brancher notre fil noir sur la c ou 49 a viendra se brancher notre fil gris et la moins ou 31 nous servira de mise à la masse si vous ne savez pas ce qu'est une masse et que votre centrale d'origine ne dispose pas de ce fil vert je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma vidéo installation d'une prise 12 volts avec relais où je vous explique brièvement ce qu'est une masse et comment en trouver une sur votre moto Désormais, je considère que vous avez installé soit une nouvelle centrale, soit des feux à LED et que nous pouvons passer au câblage des warnings proprement dit. Nous allons donc brancher sur ce câblage un interrupteur bipolaire. Sur le schéma, les trois câbles sont en rouge pour plus de lisibilité, mais sur mon interrupteur, l'entrée est en rouge et les sorties sont en noir et blanc. L'entrée donc de cet interrupteur sera piquée sur le câble gris qui fait le lien entre la centrale clignotant et le commodo. et Chaque sortie sera soudée sur un câblage clignotant, un gauche et un droit. Personnellement, je suis allé chercher mes câbles de clignotant dans la tête de fourche au niveau des clignotants avant. Voilà, si vous avez une Transalp ou n'importe quelle moto avec deux voyants de clignotants, c'est déjà terminé. Un simple enclenchement de votre interrupteur bipolaire déclenchera les warnings. Il n'y a plus qu'à rouler. S'il se trouve que vous avez une Africa Twin avec son voyant unique de clignotant, les warnings fonctionneront dans cette configuration. Mais lorsque vous enclencherez les clignotants au commodo, ça marchera d'un côté et ça fera des warnings de l'autre côté. Donc il y a un des deux clignotants qui ne pourra pas être utilisé. Nous allons donc relier les deux câblages de clignotants avant le voyant, mettre deux diodes afin d'éviter un retour du courant lors d'utilisation des clignotants, et mettre le voyant à la masse à partir de l'un de ces deux fils, personnellement le bleu, en venant le souder sur la masse du voyant de phare situé juste à côté. Comme sur tout le reste du câblage de la TWIN, la masse du voyant de phare est un câble vert. Et nous avons terminé. À partir de ce moment-là, le déclenchement de votre interrupteur bipolaire actionnera les warnings, et vous pourrez utiliser sans le moindre problème vos clignotants gauche et droite à partir du commodo à votre guidon. Je vais maintenant vous présenter rapidement le montage avec un interrupteur unipolaire. Il est tout aussi simple que le précédent. L'entrée de l'interrupteur vient se prendre sur le fil gris, toujours entre la centrale et le commodo. Et le fil de sortie doit être divisé en deux. Et sur chacun de ces câbles qui viendront se prendre, l'un sur l'alimentation des déclinotant gauche, l'autre sur l'alimentation des déclinotant droit, sera soudée une petite diode afin d'éviter le retour du courant et de faire fonctionner cet interrupteur unipolaire comme un interrupteur bipolaire. Quant au voyant de clignotant qui ne concerne que l'Africa, le montage est le même que pour l'interrupteur bipolaire. Les deux diodes mis à la masse sur le voyant de phare, et c'est fini. C'est encore là C'est terminé. Non, je déconne. Maintenant, on va faire ça ensemble. Donc, Je suis venu dénuder les fils de ma centrale clignotant. Je vais couper le gris pour venir y souder l'entrée de jus de mon interrupteur. Ici nous avons les câbles d'alimentation de mes clignotants sur lesquels vont venir se, se piquer les deux sorties de mon interrupteur bipolaire. Et ici le voyant de mon clignotant où nous allons faire la manip propre à l'Africa Twin. y est, les manchots, j'ai terminé mes petites soudures je ne vous en ai pas montré plus parce que c'est que très moyennement intéressant à regarder sachant que je ne suis pas un soudeur professionnel très loin de là et le fait que j'ai besoin de mes deux mains, la disposition des carénages, le temps que ça m'a pris ont fait que c'était peu évident et absolument inintéressant de filmer l'intégralité de l'opération donc on retrouve ici le câble qui vient entrer sur l'interrupteur repiqué sur le fil gris de la centrale Cligno ici nous avons les deux sorties de l'interrupteur bipolaire qui viennent se reprendre dans ce globier boulga de fil sur les plus de chaque clignotant et pour finir les deux diodes que vous pouvez retrouver ici qui viennent régler l'éclairage du voyant de clignotant dont la masse est reliée à celle du voyant de plein phare il n'y a plus qu'à tester et voilà ça marche nickel alors Ma petite conclusion au sujet de ce montage. Les feux à LED et la faible puissance qu'ils demandent permettent de s'affranchir du changement d'une centrale clignotant, ce que je trouve assez pratique. Le montage est assez simple et accessible à tous. Pour avoir fait la Transal avec des connecteurs rapides et l'Africa complètement en soudure, si c'était à refaire, j'opterais pour un mélange des deux avec des connecteurs étanches, tels que ceux que vous trouvez sur votre moto. Bien entendu, les clignotants fonctionnent toujours séparément sans le moindre problème, mais vous aurez remarqué que leur rythme est différent du rythme d'origine. Cela est dû surtout à l'utilisation des feux LED, mais si vous avez gardé vos clignotants d'origine et que vous avez changé la centrale clignotant, la fréquence d'allumage peut également varier d'une façon moindre. C'est ce qui m'est arrivé sur la transal Pour ceux que cette fréquence élevée de clignotement dérangerait, il existe des résistances ajustables à brancher sur le câblage que vous pouvez faire varier afin d'ajuster à votre goût la vitesse d'allumage. Si un tuto à ce sujet vous intéresse, faites moi part dans les commentaires et je vous ferai au plus vite une petite vidéo qui expliquera tout ça en détail. Au sujet de ce petit interrupteur chinois que j'ai installé, sachez que j'en suis très satisfait. J'ai fait hier 100 bandes sous la flotte avant de le démonter à mon arrivée pour vérifier. Je n'ai pas constaté la moindre infiltration d'humidité. Et là une jolie petite gueule offre comme je vous disais la possibilité de le monter sur un rétroviseur dans la position qui vous convient. Afin d'y avoir accès directement au pouce sans avoir à bouger la main de la poignée. Ça y est les manchots, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et j'espère qu'il vous sera très utile. Après tous les warnings, ce n'est pas du tuning, c'est une question de sécurité. Un grand merci aussi à Transatnet et à mon pote Titi pour le schéma démontage électrique. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les manchots!